Dans les épisodes précédents. Oh, pour la reine. Oh Cet homme a tué Kazen. Il défendait la reine. Capitaine Gareth Spears, je vous condamne à la mort par noyade. Talon t'a transmis un élixir de mort dormante quand elle t'a embrassé. Comment connaissez-vous mon père Je l'ai connu sur le plateau des cendres. Tu dois aller à Egisford, lever une armée. Tout ce qui compte à présent, c'est de retrouver la king. Et notre chance d'être libre. Oh. Incroyable. Où mène ce tunnel À l'ancienne cité Black Blood, qui sait Oh, c'est un gouffre sans fond. Qu'est-ce que tu fais Non Il n'est pas sans fond. Qu'est-ce que c'est Oh, cette boîte contenait la carte qui nous a conduits ici. Je l'ai déjà vue quelque part. Vren, Z, ne perdons pas de temps. Zed doit rester ici. Sans lui, les Black n'en feront qu'à leur tête. C'est déjà difficile de les contenir. Si nous réussissons, ça n'aura pas d'importance. Elle a raison, je ferai mieux de rester. On aura besoin de Janzo. C'est un humain, cela ne le concerne en rien. Ne Mais... vous disputez pas à cause de moi, il n'y a aucun problème. Je vais rester ici. Je suis sûre qu'il nous sera utile. Il ne voit pas le monde comme les autres. Nous n'arriverons peut-être pas à trouver ce que nous cherchons sans son aide. Voyez-vous ça je suis quand même beaucoup plus intelligente que toi. Même si je doute que ça fasse une quelconque différence. D'accord, si tu y tiens, il peut venir. Mais ne traînons pas. Janzo n'ira pas dans ce tunnel sans moi. Le forgeron a dû le cacher pour une raison. Il attendait sûrement ma venue. Aide-moi à trouver la Kinge et nous partagerons la gloire. Vren, allons-y. Rien ne nous ferait plus plaisir que de vous aider. Préviens Gwen, il faut qu'elle sache où on va. Donne-moi ta parole. Tu as ma parole. Nous avons trouvé l'entrée d'un souterrain sous, sous l'avant-poste. Talon et Janzo sont partis l'explorer avec Yavala. Qu'espèrent-ils y découvrir Il y a une chance pour qu'ils contiennent la Kinge perdue que nous recherchons. Celle qui devrait nous apporter la paix. J'espère qu'ils trouveront la Kinge. Quoique je ne pense pas que la paix viendra d'elle. Oh, bien sûr, car selon vous, pour obtenir la paix, il faut déclencher une guerre. Que veux-tu dire par là Où est le baron d'Eggisford Comment le saurais-je Je suis toujours enfermé dans ma chambre. Sauf la nuit où votre ami est mort en vous protégeant et où un Black Blood a été exécuté. Il a été exécuté parce que c'était un horrible personnage. Vous étiez sorti afin de comploter avec Tobin Deggisford. Tu fais erreur. Il a disparu, comme c'est étrange. Le seul homme qui pourrait revenir avec une armée. Vous pensiez que nous ne remarquerions pas qu'il s'était évanoui dans la nature Comment s'est-il échappé Qui nous dit qu'il ne gît pas dans un fossé quelque part, assassiné par les Black Fist vous ne voulez rien admettre Je n'ai pas le choix, alors. Rappelle-le, je t'en supplie. Rappelle-le. Enfermez la reine dans ces quartiers. Il n'est plus question que votre servante vous rende visite. Je croyais que nous avions un accord Z. Et vous êtes celle qui ne l'a pas respectée. Genzo! Benzo, hein? Il faut ouvrir ces serrures ou tu crois qu'au contraire ça va nous attirer des ennuis? Des pictogrammes Yindrian. Celui-ci représente un sablier. Je dois peut-être trouver la serrure avec le même symbole? Je ne sais pas. Talon a raison d'être méfiant. Ça semble un peu trop facile. Ah, un autre sablier. Attends! Pour les Yindrian, un sablier rempli de sable représente le début tandis qu'un sablier vide, comme celui-ci, représente la fin. Les Yindrian étaient férus de casse-tête. Ils raffolaient aussi de pièges ingénieux et de mécanismes meurtriers. Alors soyons prudents. Un seul faux pas et nous risquons tous de mourir. Ma clé porte un triangle. Ça symbolise le feu pour les Yindrian. Oh, et, et moi j'ai un crâne. Le crâne dans leur civilisation, ça symbolise le, le sacrifice. Feu et sacrifice. Ça ne présage rien de bon, n'est-ce pas Ce sont des cendres? Nous marchons sur un tas de cendres. Jenzo? Mmh. Non! Mais! Non, non, Non! non, non, non, non, non oh Nous sommes dans un four! Nous allons brûler vite! mais n'empêche La fille que tobin aime a une bosse dans le dos Une bosse dans le dos Une bosse dans le dos La fille de mes rêves a une bosse dans le dos Tu la couves de perles mais n'empêche Ballot La fille que j'aime a une bosse dans le dos Une bosse dans le dos ah, Je peux fumer, moi une aussi bosse... Non, non, ah, non, te plaît. Sais pas c'est la pipe de ma mère. Je l'allume jamais, je la garde avec moi partout où je vais. Je vais en faire cadeau à Tante Gertie une fois qu'elle saura que maman est morte. Moi, à sa place, ça me ferait plaisir d'avoir un souvenir de ma sœur. Je suis sûr que Gertroucha appréciera le geste. J'espère. De temps en temps, je me demande qu'est-ce que maman me dirait de faire. Et des fois, je fais ce qu'elle m'aurait conseillé et des fois, je le fais pas. Parce que tuer, c'est pas toujours la réponse à tout. Je sais qu'elle serait fière de toi, Tu T'es un vrai héros de guerre. Ah, oui. Combien de soldats du premier ordre tu as tués avec ton marteau Une vingtaine Tobin, si je suis un héros, pourquoi j'ai pas pu sauver ma mère ah. On peut pas sauver tout le monde, mon ami. Tu as sauvé beaucoup de gens ce jour-là. Crois-moi. Une, une bosse dans le dos, une bosse dans le dos, la fille de l'air une bosse dans, dans le dos. Tu connais d'autres chansons Ah ouais, attendez voir. Je sais bien que vous réfléchissez, mais il commence à faire très chaud là-dedans. Dépêchez-vous Ouvrez les serrures Oh Ça fonctionne La porte est coincée Peut-être que si on utilise les autres clés, la porte s'ouvrira davantage Ouais, à moins qu'elle se referme Talon oui, Là-haut Aucune serrure avec un crâne dessus Prends la clé Vren, l'humain ne trouvera jamais la serrure Donne-la moi Elle ne la trouvera pas non plus parce qu'il y en a pas Rendez-vous à l'évidence, on les condamnés. Rappelle-moi ce que le crâne symbolise Le sacrifice. Le sacrifice De si bête L'un de nous devait se sacrifier! Oh. Arrête, tu peux pas avoir faim à ce point-là. J'ai toujours faim. Je trouve jamais assez à manger. Une fois, je me souviens, maman m'a enfermé au sous-sol sans nourriture pendant trois jours. J'ai mangé une de mes chaussures. hier faisait pareil. Elle m'enfermait dans un placard si je faisais des bêtises. Oh, sacré tante Gertie. Ça se voit qu'elles sont sœurs. Elles sont faites du même bois. Mmh. Cela dit, même si Janzo est mon frère, on pourrait pas être plus différents. Les frères, ça doit pas tout à fait marcher comme Mais les sœurs. Tu parles moins fort, tu fais fuir le gibier. Pardon, pardon, pardon. Mmh. Quand j'ai faim, je deviens une vraie pipelette. Mmh. La chance nous sourit enfin n'ai encore jamais chassé de sanglier avec un marteau et une épée, mais à mon avis, le principe ne change pas. L'un de nous va lui courir après le pousser entre les griffes de Je cours et vous vous faites les. <rire> <Perception> <rire> de Lys de Jade, ça vaut une fortune Je l'ai volé dans ton labo, je me doutais qu'on se blesserait. J'ai bien fait de le prendre, non Je le gardais précieusement, tu sais. Si j'avais su que ce serait moi qui m'en servirais. Tu as été très courageux. Totalement idiot, mais courageux. Ah tu sais que les humains guérissent moins vite que les Black Blood. Même avec cet ongan, tu garderas des cicatrices à vie. S'il n'avait pas réagi aussi vite, on aurait tous fini carbonisé. Il a fait ce qu'il fallait. On peut toujours compter sur Janzo. Mmh. Je crois qu'il n'y a malheureusement pas d'autre sortie. Ceux qui sont passés avant nous n'ont pas connu une mort paisible. Oh. À première vue, ce texte n'est qu'un résumé de l'histoire des Yindriyan. Un instant. Les livres du forgeron n'étaient pas écrits en Yindrian mmh. Si, très bonne mémoire, Talon Yindria était une civilisation humaine qui vivait aux côtés des Black Blood Il y a plusieurs siècles. Je ne vois aucun levier, aucune poignée. Il n'y a que la porte qu'on a franchie. On est tombé dans un cul-de-sac. C'est pas ce que j'espérais entendre. Il y a forcément une autre porte cachée quelque part. On lit tous les trois le Yindrian. Nous devrions nous séparer pour essayer de trouver des indices. Parfait. Pendant que vous lisez, moi je vais attendre les bras croisés. Garde. Veuillez informer Zed que je souhaite m'entretenir avec lui. Demandez aussi à ce qu'on nous serve du thé. Comment mon père est mort Il est mort d'une maladie douloureuse. Mais heureusement pour lui, il a succombé assez vite. C'est là que vous avez pris la boîte Tu as aperçu le coffre à fusion pendant ton enfance Oui. Je ne savais pas à quoi il servait, mais il me terrifiait. Mon père l'a emporté quand il est parti Oui. Cela dit, tu fais erreur. Je n'ai pas pris le coffre. Il me l'a donné. Il a préféré me le remettre, parce qu'il me faisait confiance. Il était sûr que ce qu'il renfermait nous permettrait de sauver notre peuple. Je doute qu'il aurait pu deviner que ce serait sa propre fille qui m'aiderait à obtenir notre délivrance. Si mon père n'avait pas abandonné toute sa famille, il aurait pu y assister. Pourquoi il nous a laissés tout ce que je peux te dire, c'est que ce n'était pas pour une vie meilleure. C'était un marginal. Il a vécu seul et il est mort seul. C'est tout ce qu'il méritait, tant mieux. Mais pourquoi ma mère m'aurait menti Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais Talon, sans l'aide de Saïve et nous n'en serions pas là aujourd'hui. Si j'ai rouvert de vieilles blessures, j'en suis désolée. Ce n'était pas mon intention quand j'ai mentionné ton père. Ce n'était qu'un lâche. Il aurait dû rester ici et protéger sa famille au lieu de s'enfuir dans un autre monde. S'il y a un message caché, j'ai peur de le rater. Je ne vois qu'une succession de comptes rendus, de réunions d'arbres généalogiques et de vieilles archives. Mais peut-être qu'il faut un code pour décrypter un indice. Mmh. Viens jeter un œil, tu connais ce symbole Toi, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Voyons voir. Érection Quoi Ça veut dire érection. L'érection de la citadelle a été suspendue à cause des inondations. C'est bon à savoir. Je te remercie. Maintenant, je, je comprends mieux, j'avais besoin du contexte. Tout va bien hum. C'est à cause de ton bras, tu as de la fièvre J'entends ton cœur battre. Je vais ça. bien. Concentre-toi sur le mur, s'il te plaît. Pardon d'avoir volé ton labo. Tu as dû te dire que j'étais une garce. Non, pas une garce. Je t'ai traité de harpie. Oh je ne peux pas me fâcher, moi je t'ai traité de lâche incompétent. C'est vrai Alors on est à égalité. Sauf que, je t'ai quand même volé ton labo. Peut-être, mais tu viens de me demander pardon. Alors tu vas me le rendre, je suppose Pas je... tout à fait, mais je veux bien t'y donner accès. Accès Eh bien tu ne manques pas de paix. Une fois qu'on aura trouvé l'autre monde, je partirai et tu auras les lieux pour toi tout seul. D'accord. En attendant, nous partagerons le labo. Qu'est-ce qu'il y a Je ne sais pas. Je me sens faible, comme si j'allais m'évanouir. L'air commence à se raréfier. On va mourir asphyxié si on ne trouve pas la sortie. Éteins la torche, Talon, éteins la torche. Les flammes consomment l'oxygène. Éteins la torche. Bon, gardez votre calme. Quand vous paniquez, votre respiration s'accélère. Surtout, et, Ne respirez et, pas. Chanzo, on a besoin de respirer. On ne peut pas attendre sans rien faire. Je sais bien, mais toutes ces inscriptions ne nous apprennent rien. Comment on va trouver la sortie Il suffit qu'on réfléchisse. Alors réfléchissez vite. On va finir comme eux. À une époque, je rêvais très souvent de me retrouver enfermé dans le noir avec toi, mais la réalité est différente de ce que j'imaginais. S'il te plaît, reste concentré. Le plus important, c'est de trouver un moyen de sortir de cette pièce. Je me demande qui peut survivre le plus longtemps sans oxygène. Les Black Blood ou les humains C'est forcément les Black Blood. Il doit bien y avoir un passage. – Trouve-le, serre-toi de ta tête. – On est condamnés, Talon, c'est fini, accepte-le. On ferait sûrement mieux d'éteindre le deuxième flambeau. Ça nous fera peut-être gagner quelques minutes, qui sait L'encre de Trienthal Janzo oh, La vie, la vie et la mort sont, sont deux, deux faces, deux faces face de, la de la même pièce, pièce examinées ex sous ex deux angles différents. Angles différents. Séparés. Mais dans quel but La vie et la mort, examinées sous deux angles différents. La porte se referme, regardez Dépêche-toi, il faut qu'on y aille. On ne peut pas les laisser, ils vont mourir. Tu ne peux rien pour eux, pourquoi veux-tu te sacrifier Ça n'a pas de sens. Non, je refuse de les abandonner. Vren C'était un plaisir d'avoir fait ta connaissance. Tais-toi, je vais vous sortir d'ici. Une question de vie ou de mort. On serait mort s'il n'était pas venu avec Notre nous. Notre mission est bien trop importante. Nous n'avons pas une seconde à perdre. La vie est la mort. Viens. Non La vie et la mort. frère. Non, je dois rester. Viens. Je te prie. Au revoir, frère. Oh, non. Non. Non. Non. non Non Non Vous seriez morts aussi un test. La vie et la mort, deux faces de la même pièce. Nous aurions tous trouvé la mort si nous nous étions séparés dans deux pièces différentes. Vous étiez prête à me sacrifier. Oui, pour sauver notre peuple. C'était la seule décision rationnelle apparemment pas. Talent. Tu refusé de partir sans moi Je crois que j'étais un peu troublée par le manque d'oxygène. Mmh. Mmh. Quel accueil je suis étonné. nous ne sommes pourtant pas amis. Tu me détestes depuis qu'on s'est rencontrés, Zed. Qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter Voyons voir, le jour de notre rencontre, Vika vous a sauvé la vie et en retour, vous nous avez banni de l'avant-poste. Parce que je craignais que tu essaies de trahir Talon et... c'est ce qui s'est passé. Tu lui as menti et tu l'as manipulé. J'avais un devoir envers mon peuple. Comme vous, envers vos sujets. À la différence que je ne cherche pas à blesser ou à tuer tous ceux que tu aimes. Je vous protège de vos propres erreurs. Si Tobin revenait avec une armée, combien d'humains perdraient la vie Les Loukouris vous tueraient par milliers. L'avant-poste ne serait qu'un début pour eux. Pardonne-moi. Quelle maladroite je fais. Ce thé n'a pas le même goût que d'habitude. C'est normal, il est différent. Janzo a préparé cette fiole pour moi il y a longtemps. Je lui avais dit que je n'avais pas besoin de poison, mais il s'avère utile. Qu'est-ce que vous avez fait Si je meurs, les Black Fists vont massacrer tous les humains. Alors écoute-moi attentivement. Tu as 24 heures pour boire l'antidote. Si tu veux survivre, il suffit que tu m'obéisses. Tu vas rappeler ton démon sans faire d'histoire. C'est trop tard Cette bague n'est pas magique, ce n'est qu'un sifflet Certes, le son porte loin, peut-être même au-delà des murs de l'avant-poste, mais Vika est parti depuis hier. Il ne va pas l'entendre à une telle distance. Je n'en crois pas un mot. Rappelle-le. Je vous l'ai dit, c'est trop tard. Ça ne va pas marcher. Alors trouve une idée rapidement. Ton sort dépend à présent de ce qu'il arrivera au Seigneur Tobin. Une vie pour une vie, c'est bien votre notion de la justice. J'étais obligé d'envoyer Vika à cette rousse. En levant une armée, il causerait des centaines de morts dans les deux camps. Si je meurs, ça ne vous rendra pas, Tobin. Non, tu as raison. Alors tu vas me relâcher, libérer mon peuple immédiatement et nous rendre l'avant-poste. Que se passera-t-il si je refuse d'obéir Tu seras mort dans un peu moins de 24 heures. Garde Oui, cette pièce de fond en comble, vous avez la permission de tout détruire. Entendu, qu'est-ce qu'on cherche L'antidote au poison que je viens d'avaler. J'ai hâte de revoir mes vieux camarades Sword, surtout Jarob. Vous allez voir, vous trouvez que je mange beaucoup Jarom est capable de manger deux fois plus et il faut presque l'empêcher de manger la table. Hein je peux te poser une question Oui. Quand tu vivais à Gisford, qu'est-ce que les habitants pensaient de moi Qu'est-ce Qu'ils pensaient de vous Ouais. Je sais pas, j'irai. Ils disaient rien. Pourquoi Je vais me demander ça comme ça. Disons que j'ai l'impression qu'ils éprouvaient une certaine rancœur à mon égard. Non. J'étais souvent bourré comme un coin, remarque. J'étais mesquin. Vous Non. J'étais parfois un enfoiré. Oui, les gens disaient que vous étiez une enflure. Une grosse enflure. Merci, Mente. De rien. Vous voulez savoir ce qu'ils disaient d'autres? Se trouve derrière cette colline. Ah, parfait. Il brasse de la bonne bière là-bas. Un petit bout de sanglier oh, Non, merci. Comment tu peux continuer à manger Je peux pas le jeter, c'est du gâchis. Après avoir avalé autant de sangliers, tu vas devoir passer au. démon. Je crois pas. J'ai jamais goûté au démon. Non, là. Est-ce que c'est. Ouais, euh... c'est un démon Vous croyez que c'est nous qui cherchons Oui, pauvre imbécile Cours Vite mmh. un pauvre imbécile. Splak Il y a un démon qui veut nous tuer. Eh ben je vais mourir comme un imbécile. Je retire ce que j'ai dit. Tu n'es pas un imbécile. Je suis désolé. Quoi J'ai peut-être une idée. Hé mon grand T'as sûrement un petit creux, hein Tiens. Bon appétit. Ça n'a pas marché. Ah peut-être dû fais ça J'aurais peut-être dû dire « Ah Ah avant de le lancer. Hein Oh, y a On n'a plus qu'à courir, Munt! Vas-y! Mort! Voilà! Surtout, t'arrête pas! <rit> Vous êtes qui Tobin de le seigneur de ces terres. Tobin est mort. Je ne suis pas mort, j'étais oh. parti, mais me revoilà. Ils sont pas à vendre. Quoi Mes chevaux. Je ne vais pas acheter vos chevaux. Je sais, c'est ce que j'ai dit. Laissez-moi essayer. Noble bûcheron, écoutez, le seigneur doit réquisitionner vos chevaux. Il y a un démon dans cette forêt. Il porte de longues cordes et des crocs terriblement acérés. Il est pas loin. Ça tourne pas rond chez lui. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est trop tard, il arrive. Enceinte je suis encore jamais monté à sphalle, Tobin Il va falloir apprendre, et vite Comment on les fait avancer Allez C'est pas possible ah. Ah. La vie, c'est la mort. La mort, c'est la vie. Seuls les dieux détermineront qui doit vivre ou mourir. Nous y sommes. C'est l'heure de vérité. Quoi Comment ça Je me charge de traverser cette épreuve. Votre bras Je vais bien. Dès qu'une fléchette, ça ira oh. C'est comme si chaque pièce avait été conçue pour nous tuer. Cet endroit est un véritable tombeau. Je ne suis pas d'accord. Il y a manifestement une certaine logique. Tous ces pièges sont là pour éliminer ceux qui ne méritent pas la guine. Qu'est-ce que tu veux dire Si Janzo n'avait pas accepté de se sacrifier... Si Vren était le genre de personne à laisser ses amis mourir, si on était mal intentionnés ou égoïste, on aurait tous été tués. Yavala n'a rien fait de mal. Au contraire, faire le premier pas, ça demande du courage. Pourquoi elle a été punie Eh bien, peut-être... Qu'il voulait que la King reste là où elle est Peut-être que le but, c'est de prouver sa valeur. Pour relever ce défi, il faut être imperturbable, particulièrement agile et très intelligent. Je vais tenter ma chance. Tu plaisantes Non, pas question, c'est dangereux. Nous n'avons pas le choix. On ne peut pas revenir en arrière, il faut aller de l'avant. De nous quatre, je suis la seule qui puisse y arriver. Mais tu risques de finir comme ces trois malheureux. Décapité, ou les jambes tranchées, ou le corps criblé de fléchettes. De fléchettes empoisonnées. Si tu n'y vas pas, Talon, c'est moi qui irai. Il y a des fléchettes, et après Tu peux étudier le reste. Talon, pourquoi tu refuses toujours de me. Bon, il y a des fléchettes sur la droite et ensuite sur la gauche, puis des lames rotatives de chaque côté, au niveau des genoux et de la tête. Ensuite, il y a un hachoir, un énorme hachoir qui sort d'une fente au plafond, et enfin, c'est difficile à dire. À cette distance, je ne peux pas distinguer les symboles sur les parois. Talon, c'est trop risqué. Je ne veux pas que tu meurs. <tousse> Je n'en reviens pas, tu as réussi Décris-moi ce que tu vois, Talon La mort, c'est la vie. La vie, c'est la mort. Seuls les dieux détermineront qui doit vivre ou mourir. De quel côté aller La mort, c'est la vie. Alors j'ai choisi la mort. Je crois que j'ai trouvé la cité Black Blood perdue. laisser Bren prendre la kinge au cas où le poison vous tuerait. C'est ma responsabilité. C'est à moi de porter ce lourd fardeau. Oh. C'est déjà fini. Je ne m'y attendais pas. Mère, vous allez bien Oh, oui. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Ma chère et tendre enfant. Merci, John Zio. John Merci, Talon. Vous me remercierez une fois qu'on aura vu votre fameux paradis. Allez-y, servez-vous de la kinj. Oui, mère, ouvrez le portail. Montrez-nous la terre promise. Qu'est-ce que vous attendez j'ai tellement hâte de vous la montrer. Mais pas ici. Pas tout de suite. Pourquoi attendre Parce que ce n'est pas encore l'heure. Quel est le pouvoir de cette king, Jyavala Voyons, je te l'ai déjà dit. Elle nous conduira au paradis. J'ai mal au derrière. Oh. Monseigneur. Capitaine. Jérôme. bien par ici. <rire> Munt. <rire> tu m'as manqué. De retour au bercail. Ça fait longtemps, n'est-ce pas <rire> Lumos. Munt. Ah. C'est l'heure du dîner. Vous tombez à pic. Oh, parfait. Cette chevauchée m'a ouvert l'appétit. <rire> Comment est-ce humainement possible <rire> Pauvre cheval, tu vas nous le tuer. Nous n'avons pas le temps pour toutes ces politesses. La reine nous a confié une mission. Et il y a un démon à nos trousses. Eh, avance, mon bro, avance. Euh, capitaine, une fois à l'intérieur, envoyez un pigeon à la reine. Il faut qu'elle sache que je suis bien arrivé. <rire> Réjouissez-vous. Le temps de votre asservissement touche à sa fin. Cette période sombre de votre vie ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. La reine Rosamund remontera sur son trône, tandis que mon peuple se préparera à quitter l'avant-poste définitivement. Black Blood, humain, c'est une toute nouvelle ère qui commence aujourd'hui. Personnellement, ça me paraît trop beau pour être vrai. Qu'il débarrasse le plancher, ensuite, j'y croirai. Pas trop vite, j'espère. J'ai reçu une missive. Tobin est arrivé sans encombre. Je te remercie d'avoir rappelé ton démon. Ça n'a pas marché, il était trop loin. Mais puisque Tobin est en vie, où est l'antidote L'antidote contre quoi L'écorce de saule je ne comprends pas. L'écorce de saule, Janzo en distille pour mes migraines. Qu'est-ce que ça veut dire Vous n'aviez pas empoisonné mon thé Non. Le goût est épouvantable, mais c'est sans danger. Vous m'avez manipulé. Je suis une très bonne joueuse, docteur. Vous n'êtes qu'une vipère Je te retourne le compliment. Reine Rosamund, pourrais-je vous parler Nous n'aurions sûrement jamais réussi sans l'aide inestimable de celui que vous appelez Janzo. Quel formidable prodige. Talon, Je n'avais jamais vu de telles aptitudes. Oui, il est bon de s'en faire des amis, si vous le pouvez. Je n'ai jamais voulu qu'il en soit autrement. Maintenant, je vais pouvoir tenir mes promesses. Il est temps pour mon peuple de partir. Mais il y a encore beaucoup de travail qui nous attend avant... Qu'y a-t-il Vous allez bien C'est passé. Rosamund, donnez-moi votre main. Non Arrêtez Lâchez-moi Vous voyez Nous sommes en paix maintenant. Je suis ravie que vous nous ayez rejoints. Oui, moi aussi. À présent, je vois avec vos yeux, j'entends avec vos oreilles, je pense avec votre esprit. Je sens avec votre cœur. Nous commencerons le travail auprès de nos deux peuples demain. Intéressant. Gareth Spears est toujours en vie. C'est exact. Rosamund vous devez trouver cet homme. Je ne peux pas prendre le risque qu'il revienne. Votre ami pourrait bien massacrer d'autres Black Blood. Vous devez le convaincre de nous rejoindre. Oui, Grande Prêtresse.